Tu veux devenir un master grower Bienvenue à Winman! Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter une des graines de cannabis que je me suis procurée euh, pour ceux qui sont sur mon Instagram, Weed Indie Command. Vous savez déjà les variétés dont je vais pousser. Donc, euh, on va y aller tout de suite avec le Gorilla Skittles. Et oui, je me suis procuré 5 euh, graines euh, féminisées. Donc, euh, c'est sûr que quand je vais planter ces graines-là, j'aurai pas de mâles. ça va être vraiment des femelles. Et puis, pour avoir des cocottes, hein, ce qu'on est graines, là, les cocottes de cannabis, il nous faut des femelles. Donc, euh, j'ai euh, commandé 5 graines de la compagnie Barney's Farm. Une compagnie qui est euh, très, très, très reconnue pour avoir de la stabilité euh, dans ses variétés. On sait que quand je vais faire pousser ces cinq graines de cannabis-là, hein, de Goria Skittles, euh, le goût va être un peu différent, l'arôme va être un peu différent d'une plante à l'autre. Mais euh, ce qui est euh, bon avec Barney's Farm, c'est la stabilité. Euh, les cinq graines de cannabis sont supposées d'être d'avoir quand même une ressemblance, euh, je parle là, du goût. Il n'est pas supposé d'avoir une variété là, qui est complètement différente des autres. Donc, euh, Gorilla Skittles, c'est quoi? Bien, on va le regarder aujourd'hui dans un autre euh, épisode de Winman à l'école. Donc, euh, voici Gorilla Skittles. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Philippe qui m'a euh, donné là, du Gelato 33 et on attend le gelato à la SQDC. Ça fait longtemps là, que Winman demande euh, à la SQDC d'avoir du gelato, une des euh, cinq variétés les plus populaires sur Internet en 2020. Donc on allume le gelato 33 de Philippe. Un gros merci Philippe. Goût particulier qu'on ne retrouve pas à la SQDC. Goût gazé, mais avec d'autres choses. Peut-être pas le mettre là, mais mettre le doigt dessus. Peut-être cannelle, lavande. Euh, pas dans mes préférés. Mais un gros merci. Toujours apprécié de fumer un goût gazé. Le Gorios Giddles, écoutez euh, cinq graines féminisées. Euh, merci vraiment là, à tous ceux qui m'ont donné des euh, références, des euh, des idées pour euh, choisir le bon site internet. Les délais de livraison étaient vraiment plus longs avec euh, certains sites. J'ai vraiment écouté vos recommandations. Euh, je ne veux pas donner là, le site où j'ai acheté les graines. Je peux vous dire que j'ai acheté euh, la marque Barney's Farm. Euh, une marque vraiment reconnue. Euh, J'étais vraiment excité. Euh, J'attends encore certains produits pour ma tente. Donc, le filtre au charbon, euh, mes fans, euh, quelques produits là, pour euh, calculer le pH, euh, vérifier l'humidité dans ma tente. Donc, je me sentais un peu pressé, mais écoutez, dans ton fond, j'avais vraiment encore beaucoup de temps devant moi. Euh, j'ai fait des achats un peu rapides. Euh, on met tout ça dans le panier, on sort la carte de crédit, on paye. Par après, j'ai peut-être remarqué d'autres variétés très intéressantes. Mais écoutez, euh, je ne sais pas combien il y en avait. Peut-être que. Je ne sais pas s'il si y en avait 50 ou 80. J'ai aucune idée, je ne m'en souviens plus. Il y avait beaucoup de variétés. Et puis.. Euh, il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Donc, euh, écoutez, écoutez, le Gorilla Skittles. Donc, on va commencer euh, le cours. Donc, euh, vraiment, c'est Winman à l'école. On va décortiquer le Gorilla Skittles. Hein, on sait très bien là, que le Gorilla Skittles, c'est deux variétés ensemble qui nous ont donné là, euh, cette graine de cannabis-là. Donc, euh, on va commencer avec une qu'on qu sait déjà, je pense. Hein, euh, le Gorilla Skittles. C'est vraiment du Gorilla Blue, ou si vous aimez mieux, du GG4. Hein? GG4, Gorilla Blue, c'est vraiment la même chose. C'est un synonyme, même, même, même chose. Donc, Gorilla Blue, c'est du GG4. Euh, Est-ce que je vais décortiquer ici le GG4? Ou bien, je vais faire égal 1 à 1. Je pense que je vais décortiquer ici le GG4. Et ensuite, on va décortiquer le Skittles. J'espère que vous allez me suivre. Bon, Max Paris, Max Paris, qui essaie de prendre de l'avance en allant regarder sur son cellulaire le croisement de ces deux produits. Max Paris, écoute, écoute, tu ici pour apprendre. Max Paris, depuis quelques semaines, on voit euh, des notes un peu à la baisse. Oui, oui, oui, tu es un garçon très intelligent. Oui, je sais qu'avec des notes de 82, 84, tu es encore le meilleur de la classe. Mais je te ferai remarquer que tu avais quand même des 88, 90 en début d'année. Donc, pourquoi ne pas continuer euh, le standard que tu nous avais euh, apporté? Donc, euh, s'il vous plaît, oui Max Paris, oui Max Paris, euh, très bon, très bon élève, 82, 84 de moyenne. Félicitations, Mais s'il vous plaît. OK, serre ton cellulaire s'il vous plaît. Non c'est pas aujourd'hui le Red Congo, Max Paré, s'il vous plaît, on va pas perdre les terpènes, non, non, le Red Congo est en sécurité, le Red Congo ne perdra pas de terpènes, non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle pas de Red Congo, non, non, non, on parle de graines féminisées, oui, mesdames et messieurs, euh, cinq graines euh, qu'on va faire pousser. Peut-être pas en même temps, Donc, on sait très bien que ces cinq graines-là, on va les faire pousser. Ils vont avoir des petites, euh, des, des arômes vraiment ressemblants, mais avec des différences. Quand on achète des graines d'une autre compagnie moins populaire, moins connue, euh, des graines euh, de cannabis qui ne coûtent pas trop cher, c'est quoi la différence? Euh, ce qui arrive, là, c'est que le goût va être vraiment complètement différent d'une graine à l'autre. Il va avoir moins de stabilité, moins de goût, là, euh, le range de goût il va être vraiment très large, même euh, extrême. Euh, à un point tel que je me demande, est-ce que c'est la même variété qu'il y aurait dans un contenant là, de 5 graines d'une compagnie inférieure? Euh, J'ai payé avec la livraison. J'ai acheté 15 graines euh, de trois euh, variétés différentes, 5, 5, 5. Ça m'a coûté 255$ avec la livraison incluse, donc 17$ dollars chaque graine de cannabis. J'espère que ça va fonctionner, euh, mais on m'a dit qu'en partant de la graine, c'est vraiment... Là, en partant avec la qualité, on a beaucoup plus de chances d'avoir euh, un résultat euh, de qualité. Euh, je vais essayer de répéter un peu dans mes vidéos, euh, là je sais pas vraiment vers où que je m'en vais avec mes vidéos de growing, euh, comment que je vais les interpréter tout ça, mais je vais y aller vraiment avec le flow, hein, vous connaissez Winman, euh, on y va, on parle, puis c'est vraiment le freestyle. Donc j'avais un petit quelque chose que je voulais dire là-dessus, mais on, on va enchaîner. On va enchaîner. Donc, euh... Les 5 graines de cannabis, les 5 graines, ils vont avoir des phénotypes différents. Les 5 frères et sœurs, ils vont se ressembler, mais avoir des goûts un peu différents. Écoutez ça, là. Écoutez ça, c'est sérieux. Max Paré, on ferme son cellulaire. Red Congo, c'est un autre jour, c'est un autre jour. GG4, écoutez GG4, ça a été la variété que j'ai aimée par excellence. La meilleure de ma vie. Ça a été euh, la variété la plus dispendieuse que euh, j'ai goûtée il euh, y a quelqu'un qui m'avait envoyé, je ne sais plus quelle quantité, mais ça revenait à 104$, dollars, 104$ dollars pour 7 grammes euh, que la personne avait payé avec le transport. Euh, le GG4 là, que j'avais goûté, le Gorilla Glue, euh, l'original glue, hein, c'est trois noms, pareil, pareil, qui veulent dire la même chose. C'était le produit qui avait le plus de tricônes, que j'avais jamais vu de ma vie, hein, c'était le plus de points blancs. Euh, c'est un goût gazi, mais pas comme le Pink mais vraiment, là, un gazi différent, mais tu peux comprendre que c'est un gazi, c'était... Je vous souhaite vraiment, un jour, qu'à la SQDC, on puisse avoir un vrai gorilleux Glue, un vrai, vrai, vrai, très bon GG4. Euh, parce que le GG4 Pamplemousse de Souvenir, je l'aime beaucoup. Mais c'est le pamplemousse qui, qui qui prend toute la place. Euh, je, je, je goûte pas le GG4. Je goûte pas le, le gazi là, du GG4. Euh, Peut-être que le look du GG4 avec le goût du pamplemousse, hein. Mais euh, le GG4 pamplemousse de souvenir, je goûte pas le GG4. Mais j'adore ce produit. Ok, on se comprend. On va construire le GG4. C'est quoi ça du GG4 C'est quoi du Gorilla Blue? Ok. Euh, là, je suis un peu loin, ça ne sera pas long. Ma petite barre. Donc, le GG4. Mais c'est trois variétés qui donnent le GG4. Pour faire du GG4, on a mélangé trois variétés, trois arômes. Donc, la première, il va falloir suivre. Va falloir suivre parce que euh, le tableau va vraiment être rempli et puis euh, je vais être obligé de peut-être mettre les noms là euh, à la verticale et non à l'horizontale. Euh, Chris Master euh, a lâché les cours, a lâché les cours. Euh, j'ai j'ai plus de nouvelles de Chris Master donc c'est pour ça que sa place est libre. Elise, eh oui la voilà Elise. Et voilà. Et oui, tu peux t'asseoir à ta place de Chris Master. J'ai plus de nouvelles de Chris Master. Je pense qu'il a quitté l'école. OK, Elise. OK, Elise, t'es arrivé. On le sait que t'es arrivé. On va te laisser le temps de t'installer. OK. C'est moi le professeur. Donc, je vais pouvoir continuer à fumer mon Gelato 33 de Philippe. Non, Elise. Non, non, non, non. On est en train de parler là, des graines féminisées. OK? Non. Féminisées, pas féministes. Bon. On continue. Pourquoi je dis ça? Ben, j'avais compris féministe. OK. Donc, le GG4, c'est fait de trois variétés. Première variété, le Chem Sister. Chem Sister. Il nous faut du chem Sister pour faire du Gorilla Glue. Si vous aimez mieux du GG4. Donc, euh, je vais mettre ça comme ça ici, là, à la verticale. OK chem Sister ici. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Là, euh, on y voit que le budget qu'on a, les amis. OK C'est vraiment pas évident. On va l'avoir. On est presque live ici. Hein? Euh, là, je pourrais peut-être vous parler euh, des trois autres variétés de GG4. Des deux autres variétés de GG4. Et puis, c'est ça que je vais faire. C'est exactement ça que je vais faire. Donc, le GG4, a.k.a. Gorilla Glue, a besoin d'un deuxième produit et bientôt d'un troisième produit. Donc, le deuxième Le sourdough, sourdough. Donc sourdough, ça me dit rien. Euh, je m'attendais pas à voir des variétés comme ça pour faire le Gorilla Glue. Il euh, y a beaucoup de variétés que j'aime beaucoup. Et puis, quand que je vais faire des recherches sur les variétés que j'aime beaucoup, comme le Pink Couch, euh, comme le... Comme quoi, finalement? Le, le Purps, comme euh, le Rockstone. ben on, on, on voit des Diesel, on voit des OG Couch. Euh, mais là, ici, là j'ai pas de OG couche Et puis... Euh... C'est un coup de, de, de gazi pourtant. Donc, on va regarder la troisième variété qu'il nous faut pour faire du Gorilla Glue, a.k.a. JJ4. Troisième variété pour avoir du GG4. Là, je me suis trompé de pin. Et voici la troisième pin. Bon, Max Paris qui souffle les réponses parce qu'il a regardé sur son cellulaire. Ah oh non, tu le savais par cœur. Oui, monsieur, euh, bonne moyenne à l'école. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux te venir dans les cours? Non, non, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Chocolat Diesel. Chocolat Diesel. Voici la troisième variété pour avoir du Gorilla Glue. Donc, chocolat diesel, je trouve ça très intéressant. Diesel, voilà le nom, euh, diesel, voilà le, le goût gazi qu'on qu qu se demandait. Euh, comment ça, ça goûte gazi? cest tu avec du, du, du Chem Sister? Peut-être. Parce que comment c'est fait du Chem Sister? On connaît tout ça, Chem Sister. Je pense qu'on oui, on a déjà vu ça dans les vidéos, Winman, en décortiquant un peu là, les variétés. Euh, donc, on va continuer. Chocolat diesel, là, c'est la troisième variété qu'il nous faut pour faire du GG4, a.k.a. Original Glue, a.k.a. Gorilla Glue. Donc, on va savoir, euh, on va continuer le tableau, OK? Euh, là, ça va être très difficile avec la caméra. Je pense qu'on va être obligé de baisser la caméra. Peut-être que ma tête va être coupée à la moitié, mais... C'est pas grave. Euh, on va voir un peu le reste des produits qui nous a amené au Gorilla Glue pour nous amener au Gorilla Skittles. Et je vais faire pousser cette variété. Croyez-le ou non. Croyez le ou non. Vous voulez devenir master grower? Bienvenue à Weedman. Donc, le Kim Sister... Très, très, très facile à, à décortiquer. Mais c'est un phénotype de ChemDog. Et puis le ChemDog, euh, ben on aime ça à Willman avec le rêverie de Sundial Grower, C'est du ChemDog. Et euh, il y a aussi le, la marque Souvenir, qui écrit chem Dog avec un O-G. Euh, mais j'imagine que le ChemDog... DOG de souvenirs. Ça doit être un chemdog euh, régulier, je t'imagine. Je pense que c'est un chem Dog mélangé avec d'autres choses. J'ai euh, pas d'informations en ce moment. Donc euh, Chem Dog, on aime ça, Winman. Oui, aim Winman aime ça. Euh, Ravery de Sonsia World. Winman aime beaucoup ça. Donc un, un phénotype. Le Chem Sister, c'est un phénotype de Chem Dog. Ok, on va l'avoir, il faut vraiment pas... Hey, ma caméra, c'est pas évident les boys. Le stand, c'est vraiment pas évident les boys. Parfait, je pense que c'est très bien comme ça. Je pense qu'on va se gâter. Ok, je pense que c'est très bien comme ça. Je pense que c'est très bien comme ça. Parfait. Donc, euh, ces trois variétés-là ici, là, le chem-sister, le sourdough et le chocolat diesel. Avec ces trois variétés-là, on a du Gorilla Glue numéro 4 qu'on ne voit pas, là mais qui est juste ici en haut. Gorilla Glue numéro 4, je vous le rappelle. Sourdough, c'est quoi ce le sourdough? Ben, écoutez, il nous faut deux variétés pour avoir du sourdough. Tandis qu'ici, le chem-sister, ben, c'est un phénotype de chem-sister. Ils ont pris un chem-dog là qui goûtait assez particulier là. Puis, on dit ça, mon chum, là. C'est du Ken Sister. Donc, le sourdough, on ont mélangé deux variétés pour avoir du sourdough. C'est lesquelles variétés qui ont choisi? Qui ont été choisies? Qui ont été choisies pour avoir du sourdough? Regardez, là, deux variétés. Hein? On prend des notes. On prend des notes. Mais on a besoin, là, pour le sourdough, pour faire du sourdough, on a besoin du sour bubble. OK? On a besoin du sourbubble. oubliez pas, là. Sans, si on n'avait pas de sourbubble, on n'aurait pas de sourdough. Puis si on n'avait pas de sourdough, on n'aurait pas, si pas, pas de GG4. Pas fou, là. Mais croyez-le ou non, croyez-le ou non, Ok, je pense que le GG4, ça a été fait dans l'Ouest des États-Unis, ou je ne sais pas si c'est dans l'Ouest canadien. Mais pour avoir du GG4, oui, je le répète, oui, je le répète, pour faire du GG4, il nous faut du sourdough. Et pour faire du sourdough, il nous faut du East Coast Sour Diesel. East. Coast, motherfucker. Donc, le East Coast, our side. Notre côté, OK? C'est-à-dire, on reste dans l'Est de l'Amérique. Donc, ils ont besoin de nous autres. Ils viennent chercher nos produits. Puis, après ça, ils vont faire ça dans l'Ouest, puis ils ont tout le mérite. Bon, chocolat diesel, ça, c'est fait avec deux variétés. Euh, ben, la première variété... Une variété qu'on qu connaît, qu'on a, euh, je pense qu'on a vu là, dans, je pense que c'est le Boba Kush ou quelque chose de genre. ben le Sour Diesel. Une variété très, très, très populaire à travers le monde. Donc, euh, pour faire là, le chocolat diesel, on a besoin du Sour Diesel. De plus, pour faire du chocolat diesel, on a besoin de Chocolat Thai. Et avec tous ces produits, on peut arriver à faire du GG4. Et en ayant du GG4 et du Skittles, on a des graines comme ça. Excellent. Un petit pop de Gelato 33. Donc, le Gorilla Gelos, c'est fait avec du Skittles. Euh Quand j'ai acheté mes graines sur le site Internet, ce qui m'a attiré, euh, vous savez très bien que c'est le Gorilla. Mais le Skelrose, est-ce que je connaissais ça Pas du tout. Mais il y avait des abonnés, euh, un abonné qui m'a dit que c'était la variété, une variété très populaire aux États-Unis. Une euh, variété très populaire aux États-Unis. Et puis, il paraît, là, que c'était dans le milieu du rap. Et puis, les rappers fumaient ça. Donc, j'étais vraiment influencé par les rappeurs. Et euh, j'avais le goût de devenir un rappeur, moi aussi. Puis, je me suis dit, en fumant du skittles, peut-être que je vais devenir rappeur. Non, c'est pas vrai. Le gorilla m'a vraiment attiré. Le skittles, on m'a dit que c'était très populaire dans le milieu artistique aux États-Unis. Écoutez, euh, je me suis dit, c'est pas des malades, c'est pas des fous, ce monde-là. Oui, peut-être. Mais je me suis dit, il doit fumer quand même du bon cannabis. Donc, je n'ai pas hésité vraiment. Il y avait une photo aussi là euh, du Gorilla Skeletos, Une super belle photo avec des belles couleurs là, euh, dans la fleur de cannabis. Donc, ça a été mon choix. Mais quand on regarde comment c'est fait le Skeletos, écoutez, ça a été un choix magique. C'est incroyable comment euh, j'ai été vraiment chanceux de, de choisir cette variété-là sans trop savoir exactement c'était quoi. Donc, on y va. Euh, les Skittles, c'est fait avec deux variétés. On va commencer avec la première. La première qu'on connaît. Qu'on connaît euh, à Winman et aussi à la SQDC. C'est le Grapefruit. Hein? Le GG4 Grapefruit. On sait que le Grapefruit, euh, Souvenir, l'utilise et euh, prend beaucoup de place dans le goût du GG4 Pamplemousse de Souvenir. Donc, pour faire du Skittles, ben, il faut du Grapefruit. Et... Euh, pour faire euh, du Skittles, il faut du Grapefruit et il faut du Grape Ape. OK, Max Paris, on écoute. On écoute. Bon. Ça avance, ça avance. Le Gorilla Skittles, on va vraiment connaître c'est quoi. On va vraiment savoir, là, c'est quoi qu'on va fumer. Et puis, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire pousser ces cinq graines de cannabis-là. Euh, de voir les couleurs, de voir l'arôme, euh, de voir est-ce que est-ce que ça goûte un peu plus du chocolat diesel? Est-ce est que ça goûte un peu plus de sourdough? Est-ce que ça goûte vraiment plus le GG4, le grape ape? Le, ça, ça, ça va tirer un peu plus! Hein? Il y a une des cinq graines qui, qui ah, je pense que ça goûte plus celle-là. L'autre cinq graines, ah, je pense que ça goûte plus celle-là. Des affaires comme ça, j'imagine. J'imagine. Surtout qu'avec Barney's Farm, une compagnie vraiment reconnue, euh, j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que ça ne sera pas la même, même, même arôme. Bon, on va commencer avec le grapefruit. Le grapefruit, s'est fait avec quelle variété? On a besoin de deux variétés pour faire du grapefruit. La première... Cinderella 99. Euh, j'ai déjà entendu ça, ou peut-être que j'ai croisé ça en faisant des petites recherches, mais euh, j'en ai jamais fumé, je connais pas ça. La deuxième variété qu'on a besoin pour faire du grapefruit, ben j'ai fait quelques recherches, pas beaucoup. Euh, la seule chose que j'ai capable de trouver, j'ai été voir ça sur les flics, ben c'est qu'ils ont pris le Cinderella 99 et un Sativa qui goûtait beaucoup le pamplemousse. Donc euh, c'est pas vraiment euh, beaucoup d'informations, mais ça arrive des fois comme ça là. Qu'on qu trouve ce genre d'informations euh, qui, qui nous fait comprendre euh, quel croisement a été utilisé pour faire cette variété. Donc, le Cinderella 99 avec un Sativa Pamplemousse, ben, on était capable de faire un Grapefruit. Et là, écoutez ça mesdames et messieurs, c'est vraiment incroyable. J'espère que vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo. Euh, on garde toujours le meilleur pour la fin, vous savez très bien. Le Grape Ape. On a besoin de trois variétés pour faire le Grape Ray. Le Grape Ape. La première variété. On voit ça souvent. On voit ça souvent. Une, une plante vraiment euh, très populaire pour faire des croisements. Je me demande si ce pas une land race. Mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Là. Je. Je voudrais vraiment pas faire une erreur. Un land race, c'est une plante, là. C'est une plante de cannabis qui, qui est pure, qui a pas été faite, qui a pas été croisée. Souvent, c'est dans les montagnes, là, que, qui, qui, qui pousse à l'année, j'imagine. Donc, l'Afghanie. Euh, L'Afghani. On a besoin de trois variétés, dont elle, euh, pour faire du Grape Ape. L'Afghani. La deuxième variété qu'on a besoin pour faire du Grape Ape, eh bien, c'est du Skunk. C'est du Skunk plusieurs personnes, là, euh, recherchent des variétés avec des goûts de skunk. Eh bien, ici, là, le Great Ape, il y a du skunk là-dedans. Et, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, je te jure, je savais pas, man. Je te jure, je te jure, je te jure, je te jure, je te jure, je te jure. Mais encore là, là, on part d'ici, une coche, deux coches, Trois coches. C'est sûr que ça commence à aller loin. Mais là, j'ai cinq seeds. 5 seeds. 5 graines de cannabis, man. OK? Imagine, imagine qu'il y en a une graine qui goûte le GG4. Imagine qu'une autre graine, la deuxième, elle goûte... Euh... Chocolat diesel Imagine que la troisième graine, a goûte... Euh, Skunk! Imagine que la quatrième a goûte uh, Sour diesel! imagine que la cinquième a gott, quoi! The fucking burbs, The fucking burbs man! The purbs! Pour fight skittles! Il faut du grape ape! Put a grape ape il fait the burbs. The perps, Afghani pis un skunk, bro. The perps, man, the perps. Je ne pas tout ce sur le perps, on a ouvert ça à la SQDC. On l'avait. Grell, Grell avait grill, grill avec The perps. Pis l'ont enlevé, man, ils l'ont enlevé, man. The perps, the perps, man. Bro. Oui, man, on va faire pousser ça, bro. Et Voilà. Et voilà, Gorilla Skittles. GG4, de Purps, c'est vraiment euh, deux de mes cinq meilleures variétés à vie. Donc, je sais là, que le Purps c'est un peu loin euh, dans la hiérarchie euh, de cette graine. Dans, je sais pas comment m'exprimer là-dessus. Mais The Purps ici, GG4 ici, c'est vraiment ça que j'espère que les cinq graines vont me donner J'espère vraiment ressortir un GG4, puis de ressortir un The Purps. Je te laisse là-dessus, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Merci à Max Paré, merci à tout le monde, merci à tous mes Patreons. Je vous en remercie. Donnez un pouce, j'espère que vous avez compris. Euh, C'est assez simple, là. finalement. J'ai vraiment essayé de décortiquer de, de, ça le mieux que je pouvais. Donne un pouce et euh, abonne-toi. Active la cloche. Va-t'en sur mon Instagram. Abonne-toi à WeNeedsCommand. Et euh, regarde toutes les descriptions en bas. Il y a un 10$ de rabais. Là, si tu achètes en haut de 200$ chez Indoor Growing Canada. Passe par mon lien. Ça va me donner un petit peu de sous. Ça va m'aider. Euh, je t'adore. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.